La grève des personnels aéroportuaires à Paris Charles de Gaulle contraint des compagnies aériennes à annuler un vol sur cinq opérés vers plusieurs destinations dont le Maroc depuis la France. Suivant les orientations de la Direction générale de l'aviation civile, plusieurs compagnies aériennes ont réduit leur programme de vol au départ et à l'arrivée de Paris Charles de Gaulle de 7h à 14h, en raison de la grève des personnels aéroportuaires qui réclament des revalorisations salariales, fait savoir Air Journal. Ce samedi marque le troisième jour de ce mouvement de débrayage. Air France a donc réduit son programme de vol de ouvert Paris-Charles de Gaulle. Elle envisage d'assurer l'ensemble de ses vols longs courriers, près de 90% de ses vols courts et moyens courriers, ce samedi. La compagnie aérienne française avertit que des retards et des annulations de dernière minute ne sont toutefois pas à exclure. Aussi, a-t-elle précisé que les clients concernés par des vols annulés seront notifiés par SMS et email, au plus tard la veille de leur voyage. Elle invite par ailleurs les voyageurs à limiter les bagages à main, à les enregistrer gratuitement en soute pour gagner du temps et fluidifier leur parcours à l'aéroport. Nos équipes en aéroport et dans nos centres de relations clients se mobilisent et mettent tout en œuvre pour vous accompagner et limiter l'impact de ce mouvement. Des mesures commerciales sont consultables sur notre site, rappel Air France.